Vous êtes arrivé au dernier module de ce cours, félicitations. Dans ce module, nous allons discuter de traitements statistiques. Euh, par exemple, de la fâcheuse tendance à enlever les outliers, les valeurs extrêmes qui euh, ne collent pas à l'interprétation qu'on veut faire de données. Nous allons parler choix des couleurs sur les représentations graphiques. Nous allons parler perspective, choix des axes. Nous allons enfin discuter des problèmes de qualité des données mobilisées, de qualité des traitements également des données. Mais ne vous inquiétez pas, même si on va parler de tests statistiques, régression logistique, anova, vous n'avez absolument pas besoin d'avoir fait des études en mathématiques ou en statistiques, venez comme vous êtes, vous allez normalement tout comprendre, on a scénarisé les vidéos de sorte à ce que ce soit accessible au plus grand nombre.